Lyon et Ascendant Lyon, dans votre horoscope de ce mois d'avril, euh, Bien, vous êtes un petit peu chanceux avec euh, le soleil du bélier Hein, deuxième et troisième décan, parce que le premier décan c'est déjà passé. Donc, vous avez euh, de l'énergie, l'envie de dépasser vos limites, euh, le besoin euh, d'être reconnu euh, dans votre activité, et je pense qu'il peut y avoir de la reconnaissance, étant donné que le soleil va être conjoint quand même à Jupiter, votre planète de chance. Donc, c'est quand même... Euh, Hein, ça n'arrive pas euh, tous les ans, hein, cette conjonction Soleil-Jupiter, si bien placée. Alors c'est vrai que vous pouvez faire un, un très beau voyage, hein, c'est sûr que euh, Jupiter les représente mais il représente aussi les honneurs, hein, la, la réputation, vous pouvez améliorer votre réputation grâce à une réussite ou parce que vous allez obtenir un poste euh, enviable, hein, vous serez envié, il y aura des jaloux. Euh, euh, bon, donc c'est vraiment un très très bon euh, mois d'avril pour vous. Alors à partir du 20, le Soleil va être en Taureau, donc euh, dans votre secteur euh, professionnel. Donc il est clair, hein, évidemment, euh, ce secteur et, et vous-même euh, pouvez briller hein, dans votre profession. On l'a vu avec euh, Jupiter et, et bon, bah, Jupiter sera toujours. Euh, hein, active donc euh, il est très possible que vous ayez euh, la possibilité de d'obtenir vraiment un poste peut-être même de direction hein, où vous aurez, dirigerez les opérations du côté de votre vie quotidienne de votre travail euh, on va s'intéresser à Mercure parce qu'elle fait une rétrogradation, hein, euh, la deuxième de cette année et elle rétrograde justement dans votre secteur professionnel euh, sur le 15e degré. Donc c'est le deuxième décan qui est le plus concerné. Le premier décan la voit passer à toute vitesse, mais elle s'arrête hein, donc dans le deuxième décan et elle va rétrograder le 21 en conséquence de quoi il se passe quelque chose dans votre vie professionnelle, mais ça fait déjà plus d'un an hein, qu'il se passe des choses, puisque Uranus euh, hein, vous envoie un, un aspect, vous envoie des influx de changement, des, des influx euh, euh, peut-être aussi qui vous demandent de, de vous former à quelque chose, d'apprendre, peut-être de reprendre des études, enfin, Bon, quoi qu'il en soit, hein, euh, ce mercure qui va traîner euh, et euh, rétrograder indique qu'il se passe quelque chose. Alors peut-être que vous avez une réponse à donner euh, quand vous avez fait une proposition et qu'il faut donner une réponse, euh, une proposition pour un nouveau job ou pour quitter celui que vous avez et euh, à, à, avec dans l'idée peut-être de de prendre votre indépendance, d'être euh, votre propre patron, ce qui est toujours euh, le but hein, pour un lion qui n'aime pas euh, avoir de compte à rendre. Hein. Vous êtes quelqu'un d'autoritaire, naturellement, et euh, bon, euh, c'est sûr que euh, être euh, votre propre patron, euh, ça ne peut que vous aider à vous développer. Du côté des amours, bon, Vénus termine sa course en taureau en début de mois, enfin jusqu'au 11, donc si vous êtes du 3e décan, il est possible que vous mettiez un petit peu l'amour sur pause hein, pour vous occuper de votre vie professionnelle euh, bon cela dit la présence de vénus dans ce secteur peut aussi euh, euh, représenter un succès quelque chose qui vous rend fier de vous vous êtes content de vous parce que on vous fait des compliments euh, vous avez fait quelque chose de bien vous avez créé quelque chose enfin bref bon vénus est rapide hein, quand même euh, à partir du 11, elle va être en Gémeaux dans votre secteur d'amitié, d'aide, enfin d'entraide, surtout de solidarité. Donc euh, certainement que euh, votre réseau amical va prendre plus d'importance pendant cette période. Un hein, premier, deuxième décan, euh, vous verrez peut-être davantage vos amis, vous aurez euh, des, des services à leur demander ou c'est eux qui auront euh, des services à vous demander et euh, ma foi euh, bon vous serez tout à fait ouvert hein, à, à cette euh, façon euh, cette entraide euh, et bon c'est quelque chose qui peut euh, vous faire du bien parce que vous serez euh, forcément euh, en phase avec la conjoncture et quand on est en phase avec la conjoncture ça veut dire qu'on est en phase avec soi-même en conséquence hein, aider vos amis, ou acceptez aussi que vos amis vous aident, vous donnent des conseils, euh, euh, vous montrent une voie, hein. ne laissez pas votre orgueil euh, euh, bloquer euh, certaines aides que vous pourriez obtenir. Le 5, le 11, le 18 et le 24 sont les meilleures journées de ce mois, euh, d'abord euh, pendant la période bélier pour euh, briller hein, euh, avoir euh, des honneurs comme on dit et puis pendant la période de taureau pour euh, réussir ce que vous avez entrepris